Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette présentation ce soir, cette présentation quotidienne de notre projet MLC Ingénierie. Voilà, il est 20h10, nous allons commencer notre présentation en attendant que les uns et les autres nous rejoignent. Sauf que ce soir, vous aurez la particularité de ce que... Euh, tenu de la qualité d'image de mon côté qui n'est pas bonne, je vais devoir masquer mon, mon, ma caméra pour que euh, voilà pour que vous ne soyez pas perturbé par la, la mauvaise luminosité, euh, la mauvaise luminosité de là où je me trouve. Donc euh, voilà, je vais faire la présentation avec une caméra qui sera de temps en qui de temps en temps éteinte. Bonsoir à vous tous qui êtes déjà là, qui avez pris la peine d'arriver, euh, <rire> d'être ponctuels. La ponctualité, ce n'est pas forcément la chose la mieux partagée chez nous, les Africains. Mais oui, c'est ça l'Afrique, c'est ça, euh, c'est ça notre quotidien, on fait avec. Mais on a donné dix minutes aux retardateurs, on leur en donnera encore plus le temps pour eux de nous retrouver. Et... Euh, nous allons commencer notre présentation. Comme je disais, ils nous retrouveront. Voilà, ils sont en train d'arriver petit à petit. Bonsoir à vous tous. Pourquoi êtes-vous là ce soir? Vous êtes là ce soir parce que quelqu'un a eu l'information d'un projet, a eu l'information d'un programme. Et Voilà, je, je, je, je, je, je fais l'enregistrement du, du programme. Hein, comme ça, euh, voilà. Ça fait en sorte que… Voilà, donc euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous une fois de plus. Bienvenue à ce traditionnel euh, programme de présentation, à ce programme dominical, je vais le dire ainsi. Euh, ce programme hebdomadaire, beaucoup plus précisément, voilà, c'est ça, de présentation du projet MLC Ingénierie. Quelqu'un euh, a voulu que vous écoutiez ce programme, vous écoutiez ce projet, vous soyez informé de ce projet. C'est pour ça que euh, cette personne vous a invité ce soir à cette présentation. Et en quelques minutes, je vais vous présenter le projet. Et s'il y a des questions, je prendrai les questions pour les répondre. Moi, je m'appelle Victor Essambert. Je suis euh, l'un des membres de ce projet, l'un des actionnaires de ce projet, l'un des futurs copropriétaires, parce que voilà, c'est l'ambition que nous nourrissons tous, futurs copropriétaires de cette entreprise. Et euh, aujourd'hui, nous travaillons à informer, à former le maximum de personnes autour de ce projet. L'idée étant que vous ayez l'information et qu'une fois que vous avez l'information, vous puissiez faire les évaluations qu'il faut avant toute prise de décision, parce que voilà, il s'agit d'un investissement et il est bon que vous soyez suffisamment édifié pour pouvoir décider. Je n'ai pas la prétention de vous donner toutes les informations qu'il faut sur ce projet, mais je suis convaincu que, voilà, je vous dirai l'essentiel. Et maintenant, vous pouvez pousser vos recherches pour en savoir euh, davantage. Alors, le projet MLC Ingénierie, de quoi s'agit-il? Il, il s'agit simplement, en fait, d'une société d'ingénierie, d'un projet euh, promu par toute une équipe russe, d'ingénieurs de, de, russes, d'entrepreneurs de, russes, d'hommes d'affaires russes qui veulent mettre au point un, un, une application, un, un prototype de système de surveillance continue de la glycémie. Oui, vous avez bien compris, surveillance continue de la glycémie. Pourquoi faut-il surveiller de manière continue de la glycémie? Parce qu'en fait, la glycémie, lorsqu'elle est en quantité excessive ou sous-excessive, sous... -excessive, sous euh, en faible quantité, voilà, euh, euh, dans le sang, peut conduire à ce qu'on appelle le, le diabète. Voyez-vous, le diabète est une maladie aujourd'hui grave dans le monde. Le, le diabète, même d'ailleurs, aujourd'hui, doit être considéré comme une véritable euh, euh, épidémie, une véritable. Non, ce n'est plus l'épidémie, une, une endémie, voilà, une, euh, euh, une véritable crise mondiale qui, malgré ces décennies d'existence, aujourd'hui reste très incontrôlable. Savez-vous que sur dix décès qu'il y a dans le monde, il y a un décès qui est attribué au diabète, c'est-à-dire à, à l'excès ou à la, à la très faible quantité de sucre dans le sang. Donc, donc le, le, le, le, le, on compte aujourd'hui 530 millions un demi-milliard de diabétiques dans le monde. Vous imaginez que la Terre compte 700, euh, 7 milliards d'habitants. Sur les 7 milliards d'habitants, il y a un demi-milliard d'habitants qui souffrent du diabète. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du mal Ça veut dire que le diabète en lui seul, euh, euh, euh, euh, c'est pratiquement un presque un dixième, presque un dixième de... de, de, de de malades dans le monde. Donc, c'est suffisamment grave. Et on vous dit que sur 10 adultes, il y a au moins un qui souffre du diabète excessif, euh, euh, euh, du diabète causé par l'excessivité du taux de sucre dans le sang. Donc, aujourd'hui, c'est un mal qui est connu, c'est un mal qui est agressé, mais c'est un mal aujourd'hui qui reste incontrôlable. Incontrôlable. Et, et les statistiques de, de, de l'Organisation mondiale de la santé disent qu'il y a encore environ 230 millions de cas de diabète non encore diagnostiqués. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas très loin du demi-milliard. On n'est pas très loin du demi-milliard de personnes qui souffrent de diabète dans le monde. Donc, c'est un, un véritable problème pour lequel des médecins, des chercheurs, des ingénieurs travaillent depuis longtemps à mettre au point des solutions qui vont permettre à ces diabétiques de contrôler leur taux de sucre. Sauf que, qu'au moment où je vous parle, les seules solutions relativement efficaces qui permettent à des diabétiques de contrôler, de contrôler leur taux de sucre existent, mais c'est un suivi euh, discontinu en fait. C'est un suivi discontinu, c'est un suivi périodique. C'est-à-dire que tous les 15 jours, alors, euh, euh, selon ce un certain rythme journalier ou hebdomadaire ou mensuel, les gens peuvent contrôler leur, euh, leur niveau de glycémie. Mais la preuve, le, le problème, c'est que on peut développer on peut se retrouver avec un excès de sucre dans le sang juste parce qu'on a mangé pendant une ou deux heures un aliment, on a assisté à une fête, on a, on a euh, euh, euh, passé un bon temps avec des amis, avec de la famille et notre alimentation de ce moment-là a fait exploser le taux de, notre taux de sucre dans le sang. Lequel taux de sucre excessif dans le sang peut conduire rapidement à une crise et à un choc qui peut être fatal donc du coup aujourd'hui euh, euh, euh, suivre, vérifier, contrôler le diabète de man, le, le niveau de sucre dans le sang de manière périodique c'est bien mais ce n'est pas efficace il faut faire un contrôle continu c'est le contrôle continu c'est à dire que quand bien même vous êtes avec des amis vous êtes en famille vous êtes dans une fête vous êtes dans un moment festif ou vous êtes dans un moment de détente, vous devez être capable de contrôler votre niveau de succès, ça vous permet en temps réel de savoir quels sont les gestes, les comportements, les attitudes que vous devez avoir pour pouvoir, pour pouvoir euh, euh, euh, euh, rester en bonne santé, pour ne pas voir votre état de santé se dégénérer. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes le, le, le projet que nous voulons vous présenter, c'est simplement le projet de créer une solution de mettre sur le marché, une solution de suivi continu permanent de, du taux de sucre dans le sang. Dans la solution que le projet MLC Ingénierie veut offrir au monde, il s'agit d'une application qui permettra à partir de votre téléphone de, ou de votre ordinateur, de votre laptop, de contrôler l'évolution de votre taux de sucre dans le sang de manière permanente. Tout simplement, cela est important parce qu'au-delà de la limite, de la limite que euh, euh, les, les, les, au-delà de la limite que les méthodes actuelles ont, il se trouve que les entreprises même qui offrent déjà les systèmes euh, périodiques de contrôle, ces entreprises-là aujourd'hui ne parviennent même pas à, à satisfaire la demande mondiale en besoin de cet équipement. Ces entreprises, ces entreprises-là ne parviennent pas à satisfaire la demande mondiale de ces équipements. Donc, il y a un gros marché qui s'ouvre à nous, il y a une grosse demande en, en, en, en matériel, en équipement, de suivi permanent du niveau de glycémie dans le sang. Et c'est ce marché-là que nous voulons attaquer, c'est ce marché-là que le projet MLC Ingénierie veut attaquer, c'est à ces millions, à ces millions de diabétiques que nous voulons nous attaquer, mais il faut bien comprendre que Contrôler le niveau de sucre dans le sang n'est pas simplement quelque chose qui concerne les malades. Même les non-malades que vous et moi, nous sommes, sont concernés parce que lorsqu'on parle du taux du diabète, ça veut dire qu'à un moment donné, le niveau de sucre a augmenté, augmenté sans qu'on ne le sache et du coup, on a fait la maladie. Or, si pendant que nous sommes en bonne santé ou on croit être en bonne santé et qu'on a un appareil qui nous permet en temps réel de suivre notre niveau de sang, je pense que ça va nous éviter même d'arriver à un point de diabète. C'est pourquoi vous comprenez donc que notre marché, ce n'est pas seulement les 530 millions de diabétiques ou alors les 232 millions potentiels de diabétiques. Non, c'est les 7 milliards d'habitants. Les 7 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui sont de potentiels clients de notre application. Donc, vous comprenez que c'est un marché énorme. Parce que les entreprises aujourd'hui qui vendent les systèmes, les, les systèmes périodiques ne parviennent même pas à répondre à la, à la demande du marché. Donc, vous, vous imaginez que ça, c'est la demande du marché des diabétiques. Mais lorsqu'on va au-delà des diabétiques, le marché devient encore plus grand et ça montre à quel point notre solution est pertinente, notre solution à un marché qui existe. Aujourd'hui, donc, l'idée, le projet pour lequel vous avez été invité c'est de participer à la mobilisation financière qui permettra à l'équipe qui travaille sur ce projet de créer, de construire un centre d'ingénierie, un centre d'ingénierie qui permettra de fabriquer ce prototype, ce système de surveillance continue de la glycémie qui permettra à partir d'un téléphone, à partir de votre smartphone de pouvoir contrôler la glycémie. Donc, voilà le projet. C'est un projet qui est dense, c'est un projet qui est important parce que lorsque vous regardez les objectifs financiers que nous nous fixons, que l'entreprise se fixe, l'entreprise entend euh, euh, euh, euh, sur les cinq premières années vise un objectif d'un million de clients. Un million de clients. Oh, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a 530 millions dans le monde, 530 millions de diabétiques. 232 millions de potentiels diabétiques. Mais à la vérité, c'est plusieurs milliards de potentiels diabétiques qui existent. Mais dans cela, nous ne voulons qu'un seul million. Ça montre à quel point on ne se fait pas d'illusions. On, on ne veut pas vendre le rêve ou alors on ne veut pas... C est, c est, on essaie d'être au maximum réaliste. On se dit avec un million seulement, on est capable tous les ans de vendre 24 millions de capteurs 24 millions de capteurs, ça nous fait 120 millions de dollars de, de, de, de, de, dollars de chiffre d'affaires. Et lorsqu'on regarde maintenant la, le, le, le niveau de croissance, on parle d'une croissance, de l'ordre de croissance pour ça annuellement du, du, du de rendement. Alors ça montre qu'il y a un véritable marché, il y a un véritable potentiel, il y a une véritable demande et… La rentabilité, j'ai envie de dire, est quasi certaine. Et pour cela, le challenge est de pouvoir mobiliser 20 à 40 millions de dollars dans le monde pour pouvoir financer ce projet très chers participants, vous qui êtes là ce soir. Donc, vous qui êtes là ce soir, nous vous avons invité pour vous présenter de la part de cette compagnie ce merveilleux projet avec des ambitions énorme, avec des ambitions et des objectifs financiers tels que vous pouvez le voir, et dont l'objectif de mobilisation de fonds est de 20 à 40 millions de dollars pour euh, euh, euh, euh, euh, un de dollars. Voilà. Donc, la question que vous allez me poser, c'est celle-ci. Oui, nous voulons bien financer ce projet, mais qu'est-ce que nous allons gagner dans ce projet? Qu'est-ce que cela va nous rapporter? Alors, au moment où l'entreprise vous propose de, de lui apporter votre contribution au financement de ce projet. En contrepartie, elle vous offre ce qu'on appelle des, un token appelé token MLC. Le token MLC, c'est le jeton que vous allez recevoir en contrepartie, en contrepartie des fonds que vous allez apporter à la compagnie. Et avec ce token, vous avez trois sources de revenus potentiels que vous aurez. Vous aurez premièrement la possibilité de devenir actionnaire. Et en tant qu'actionnaire, vous gagnerez des dividendes. Vous aurez la possibilité de gagner des dividendes. Lorsque la, euh, euh, euh, des dividendes croissants avec le développement ou alors la rentabilité de l'entreprise, vous aurez la possibilité de revendre ces tokens. Lorsque l'entreprise pourrait être cotée sur des marchés financiers ou avec vos vos tokens, vous pourrez acheter des produits, vous pourrez acheter cette application-là, cet équipement-là à très vil prix et why not même devenir un potentiel revendeur de cette application. Donc, vous comprenez que vous devenez un actionnaire, vous devenez un potentiel, J'ai jamais me quoi, disons-le comme ça entre parenthèses, un potentiel crédeur, voilà, parce qu'une fois que vous allez sur les marchés financiers, vous êtes un crédeur. Et troisièmement, vous avez la possibilité de devenir un potentiel partenaire commercial de cette entreprise. Donc, c'est un projet qui vous offre trois possibilités de gains, trois possibilités de sources possibilité de, source, de, source de revenus. Donc, alors, en tant qu'actionnaire... Vous allez vous retrouver avec ces tokens en train de, de vous, vous allez vous retrouver le moment venu en train de transformer ces tokens en parts sociales et lesquelles parts sociales auront une valeur laquelle valeur vous pourrez vous serez tenu informé vous pourrez d'ailleurs même revendre ces parts sociales je vous l'ai dit tout à l'heure ou alors recevoir des dividendes, des dividendes euh, euh, euh, euh, périodiquement Voyez-vous, c'est ce que tout le monde devrait aspirer, chacun de nous dans cette vie, dans ce monde devrait aspirer à être copropriétaire d'une entreprise comme celle-ci. Parce qu'être actionné d'une entreprise mondiale, internationale, qui opère dans un marché énorme, grand, avec un tel niveau de revenus n'est que quelque chose de bénéfique pour vous et toutes les générations après vous. Donc voilà, c'est... C'est ce projet-là, c'est ce projet-là qui, qui, euh, euh, euh, euh, euh, qui va en vérité, dans lequel vous allez être. En fait, le centre d'ingénierie qui va être conçu aura un actionnariat à 50% financé par vous et moi, nous les détenteurs de token, et à 50% financé par l'équipe l'équipe qui porte le projet. Donc, ce sera les deux groupes d'actionnaires dans la compagnie, l'équipe projet d'un côté et les détenteurs de taux nous autres qui aurons apporté nos fonds pour pouvoir euh, financer ce projet. Donc, et vous avez donc la possibilité de devenir un partenaire exceptionnel. Le club 100, c'est le club de 100 partenaires dans le monde. La compagnie voudrait, au moment où elle lance ce projet, recruter 100 partenaires, c'est-à-dire 100 personnes physique ou morale qui auront la responsabilité, l'exclusivité, en quelque sorte, de redistribuer dans le monde cette application-là lorsque elle sera opérationnelle d'ici quelques années. Oui, parce que c'est un projet qui entend euh, euh, se réaliser mmh. sur trois ans. Donc sur trois ans, tout sera prêt pour que l'application soit lancée, parce qu'il faut concevoir l'application, il faut réaliser l'application, il faut construire le centre, le centre d'ingénierie et il faut lancer la production. C'est la, la, la programmation, d'ailleurs, que nous verrons dans notre webinaire de mercredi prochain. Mercredi prochain, je vais vous présenter les différentes étapes. Je vais vous présenter le financement, euh, euh, comment dirais-je, la partie financière et, et, le, et, et les étapes, les différentes étapes du projet. Donc, mercredi prochain à 20h, soyez connectés vous en saurez davantage sur comment concrètement le projet va se réaliser. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dès à présent, la compagnie a commencé le recrutement de 100 partenaires seulement dans le monde qui auront l'exclusivité de redistribuer ce projet dans le monde. Et ces 100 partenaires auront des conditions exceptionnelles, auront des conditions particulières. C'est vrai, elles, ils auront des conditions, mais ils ont aussi des responsabilités. Je vous parlerai, semaine prochaine, euh, dans deux semaines, du de Club 100. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ce Club 100 Comment, quelles sont les responsabilités que nous avons en tant que partenaire, en tant que franchise et qu'est-ce que cela rapporte? Vous allez vous rendre compte qu'il est important, il est judicieux pour vous de rejoindre ce club 100 parce que voilà, ce sera le club des 100 partenaires qui auront le monopole de la distribution de, ces, de cet équipement-là dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'hyper rentable. donc voilà, de manière brève, le projet. Encore une fois, l'idée, c'est de mobiliser, c'est de collecter 40 millions de dollars, 20 à 40 millions de dollars. C'est vrai, il faut que je vous le dise. Dans la mobilisation qui est lancée, il y a de gros fonds d'investissement qui ont été contactés avec, laquelle, avec lesquels l'entreprise actuellement est en pour parler pour lever des fonds auprès de ces fonds d'investissement-là pour pouvoir accompagner le financement de ce projet. Donc, vous n'êtes pas seul, il y a de gros apporteurs d'argent de, de, qui vont rentrer dans le projet, plus vous, plus nous. Je pense que vous comprenez que c'est un projet où le promoteur à la personne d'Ivan Saltanov, qui est un expérimenté du financement des projets, qui lui a, a son actif, la création et le développement de plusieurs grandes entreprises connues dans le monde. Vous comprenez que c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait là où frapper pour pouvoir avoir les moyens qui lui permettront de réaliser ce projet parce que ce n'est pas la première fois qu'il met en place un projet comme celui-ci. Il a déjà mis un grand projet appelé Solar Group qui se porte très bien dans le monde aujourd'hui. Et c'est, voilà. Donc aujourd'hui, il a, il a toute la compétence, il a toute l'expérience pour pouvoir amener ce projet au fond. Donc voilà, bien, très chers invités, pourquoi, la raison pour laquelle nous vous avons invité ce soir, c'est pour vous présenter cette solution, c'est pour vous présenter ce projet, pour vous dire que vous aussi, vous pouvez dès à présent rejoindre, rejoindre ce projet. C'est vrai que c'est un risque, il faut le dire, on appelle ça le capital risque. Voilà, c'est un projet de capital risque, c'est-à-dire vous prenez le risque, vous prenez le risque, parce qu'il faut le dire clairement, c'est un risque ce n'est pas de l'épargne, ce n'est pas de, des obligations. Si vous, vous n'êtes pas en train d'acheter des obligations, vous n'êtes pas en train de faire de l'épargne, vous, vous êtes vraiment dans du capital risque, c'est-à-dire que vous apportez de l'argent dans un projet qui est encore embryonnaire. Mais dans le capital risque, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous rentrez dans un projet à des conditions très avantageuses. Vous allez voir que le nombre de tokens que vous pouvez acheter est très, c'est une quantité très, très énorme à très vil prix. Mais oui, parce que le projet est encore à sa phase de croissance, à sa phase de développement, et l'entreprise est prête à céder beaucoup de ses parts à tous ceux qu qui le font confiance, qui vont avoir le courage de, de, de la rejoindre dès ses premiers jours. Et ce sont ces personnes qui ont pris ce courage dès les premiers jours qui, lorsque la chose se passe bien, lorsque le projet réussit, explose, ce sont ces personnes-là qui se font énormément d'argent. Donc, je tiens vraiment à ce que vous compreniez que c'est un projet où il y a un risque, un risque de, de, de voir le projet ne pas aller jusqu'au bout, oui, et par conséquent, dans une certaine mesure, de perdre votre argent partiellement ou totalement. Mais voilà, derrière, aujourd'hui, nous nous pensons que ce projet a toutes les chances de réussir. Pourquoi? Parce qu'il a à sa tête quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'assez de, de, disponible, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves ailleurs et on a vu, quelqu'un aujourd'hui qui jouit d'une certaine crédibilité mondiale, quelqu'un aujourd'hui qui a l'expérience de la négociation du financement pour les projets, et euh, euh, euh, qui sait s'entourer de l'expertise qu'il faut, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan juridique administratif, pour pouvoir amener à bien un tel projet. C'est pour ça que nous, nous avons accepté prendre le risque pour pouvoir accompagner ce projet, afin que si demain après, demain, il réussisse, nous aussi, nous pouvons nous puissions réussir financièrement nos vies. Donc, voilà. Alors, j'entends quelqu'un dans la, dans la salle me poser la question de savoir Comment est-ce qu'on participe au projet? Alors, la participation au projet, donc, si vous voulez apporter votre, votre contribution, c'est en achetant des tokens. Comme je vous le disais tout à l'heure, les tokens, c'est la contrepartie, c'est des actifs que vous recevez de la compagnie pour avoir apporté votre, vos fonds. Et ces tokens-là vous permettront de devenir actionnaires. Ces tokens-là vous permettront d'acheter des produits que vous pourrez revendre. Ces tokens-là vous permettront aussi de pouvoir les revendre plus tard lorsque l'entreprise ira sur des marchés financiers. Donc, l'achat des tokens commence à partir de 1 000 dont les packages vont de 1 000 et plus. Donc, tel que vous pouvez le voir à l'écran, vous avez des packages de 1 000 de 1 500 2 000 3 000 5 000 Vous avez les packages de 7 500 10 000 15, 17. Vous avez les packages jusqu'à 50 000 Vous comprenez et, et, et ça va même encore au-delà de ça. Et avec un paquet de 1000 dollars, vous avez la possibilité. Cela vous revient environ, cela, cela vous, revient environ euh, euh, euh, vous pouvez le payer en 10 mensualités. Hein. Maintenant, après, le, le, la, en France, CFA, il vous suffit de multiplier par rapport à la valeur du dollar actuellement. Le dollar oxy entre 700 et 750 francs. Donc, vous pouvez vous dire un paquet de 1000 dollars, ça veut dire un paquet de 700 à 750 000 francs CFA. Donc, vous déboussez 750 000 francs, vous avez un package qui vous donne environ, environ euh, euh, euh, euh, 4, 900, 940 000 tokens dans ce package-là, 940 000 tokens. Et vous, pouvez, et, vous, et vous pouvez donc payer ce package, vous pouvez payer ce package en 20 mensualités, en 10 mensualités ou alors en une seule mensualité. Voilà, Donc, la compagnie vous donne la possibilité de payer en, en mensualité. Maintenant, vous pouvez payer rapidement en 2, 3, 4, 5 mensualités selon vos disponibilités. Cela ne dépend que de vous. Mais une chose certaine, est certaine, c'est que plus vite vous payez, mieux ça vaut pour, pour vous et pour l'entreprise. Donc voilà, vous avez des paquets de 1 dollars, 1 dollars, 2 dollars, 3 dollars. Et ces tokens-là, comme je vous le disais, lorsque l'entreprise va rentrer sur des marchés financiers, vous pourrez les revendre, vous pourrez les revendre à un coût beaucoup plus haut que celui auquel vous l'avez acheté et tirer ainsi des marges une plus-value. Ou alors, vous pouvez garder ces tokens, les échanger pour devenir, pour avoir des actions dans l'entreprise, devenir actionnaire et bénéficier périodiquement. Ça peut être annuellement, semestriellement ou même mensuellement des dividendes selon que l'entreprise aura réalisé euh, euh, des bénéfices durant la période. Donc voilà. Donc, voilà, vous achetez des tokens et euh, c'est comme ça que vous apportez votre contribution financière au projet. Et cela, après, dépend du paquet que vous prenez. Si vous prenez, par exemple, le paquet de 5 000 dollars, vous pouvez payer en 25 mensualités ou en 20 mensualités, en 10 ou en une seule mensualité. Donc, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le projet MLC et les autres qui sont dans le même domaine alors, euh, les autres qui sont dans le même domaine, je ne sais pas quel autre parce que si vous me donnez un projet, un projet particulier, peut-être que je peux faire la comparaison, parce que là, il s'agit de, de comparer. Vous savez, quand vous dites les autres qui sont dans le même domaine, je ne sais pas trop de quel autre projet vous parlez, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, euh, moi, ce projet, euh, euh, euh, ce qui m'a séduit dans ce projet, si je peux le dire ainsi, après que vous compreniez, Qu'est-ce Qu qui peut être les éléments de différenciation? C'est d'abord l'équipe projet. L'équipe projet est une équipe expérimentée. La personne à la tête de ce projet, c'est quelqu'un d'expérimenté d'un. De deux, c'est un projet qui allie, qui allie le crowdfunding et j'ai envie de dire quoi, le, le crowdfunding est un peu la, le domaine des crypto monnaies parce que lorsqu'on parle des tokens, on parle de la tokenisation, on est là vraiment dans le monde de la crypto. Donc un token, un jeton qui ne. Vous avez d'autres projets du même domaine, par exemple. Écoutez, d'autres projets du même domaine ne vous permettraient que d'apporter des fonds et de n'être que qu'actionnaire. Vous comprenez? Alors que ici, dans un projet de MLC, non, vos tokens, les tokens que vous achetez vous permettent d'être actionnaire, de, de pouvoir devenir actionnaire, mais ces tokens-là vous permettent aussi de pouvoir acheter les produits demain après-demain. Et vous comprenez que si on analyse bien cette possibilité d'utiliser le token pour acheter les produits, ça veut dire qu'il y aura une grosse demande de, de ce token et forcément, ce token va prendre de la valeur. Ça veut dire qu'au départ, il va avoir un coût, mais à cause de sa très forte demande sur le marché, il va prendre de la valeur. Et parce qu'il va prendre de la valeur, il devient donc un actif qui peut être revendu à une valeur beaucoup plus forte. Donc, du coup... Celui qui se lance dans un projet comme celui-ci, il multiplie. Il multiplie ses possibilités de gains. Il multiplie ses possibilités de revenus. Et ça, c'est quand même quelque chose de, de, de, de, de, de, très, de très intéressant. Parce que je prends, par exemple, une entreprise, un projet où, euh, que je connais, par exemple, où vous pouvez, qui, qui lève des fonds pour pouvoir financer le projet. La seule possibilité que vous avez, c'est de devenir actionnaire. Et lorsque vous êtes actionnaire, vous pouvez gagner des actions ou alors revendre vos actions dans le marché secondaire. Mais vous ne pouvez pas utiliser, euh, vous ne pouvez pas utiliser euh, euh, les, ce qui vous est donné en tant partie pour pouvoir, par exemple, acheter les produits de la compagnie. Vous ne pouvez pas. Ou alors, vous ne pouvez pas, par exemple, euh, sur des marchés boursiers de tokens, de crypto, vous ne pouvez pas, par exemple, revendre ce token si jamais l'entreprise, puisque l'entreprise n'a pas… Euh, euh, euh, euh, n'a pas, euh, euh, comment dirais-je, cette option-là. Mais ici, on a une entreprise, on a un projet qui ouvre toutes ces options-là et si elles sont toutes ouvertes, vous ouvrez énormément de possibilités. Alors, quelqu'un dit, si nous ne parvenons à avoir le fonds qu'il faut, que deviendront nos investissements? Alors, il faut bien comprendre qu'on parle d'un projet de capital risque. Je vais vous expliquer comment ça se, comment ça, comment ça, ça, ça, ça, ça se passe. Il se trouve qu'au fur et à mesure que les fonds sont collectés, ces fonds sont utilisés pour viabiliser le projet, pour rendre le projet visible. Donc, ce n'est pas comme si les fonds sont collectés, progressivement, sont stockés. Attendre toute la totalité des fonds pour que le projet soit réalisé, non. Les, projets vont être les, les, les fonds sont collectés au fur et à mesure que les fonds rentrent, les travaux sont faits pour permettre au projet d'être de plus en plus visible. Donc, du coup, si vous me posez la question, si nous ne parvenons pas à, faire les, à, à, à collecter les fonds euh, nécessaires que nous nos investissements, en fait, notre argent sera dans la ligne, dans tout ce qui aura déjà été réalisé. Maintenant, est-ce que tout ce qui aura déjà été réalisé pourra être revendu pour nous restituer? Ça, je ne sais pas, mais je préfère nous préparer au scénario catastrophe parce qu'il vaut mieux se préparer à un scénario catastrophe. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans du capital risque. Nous sommes dans du capital risque. Donc, il est possible que si le projet n'aboutit pas, que nous puissions perdre partiellement. Il est possible que la compagnie décide de nous restituer peut-être en partie nos fonds, après avoir peut-être revendu ce qui est revendable. Parce que, tenez par exemple, si nos fonds vont permettre à, à, à payer le, le, le salaire des ingénieurs qui vont monter l'application, voilà. Si ces jeunes, jeunes ont reçu de, du salaire et que le projet n'aboutit pas, est-ce qu'on va leur demander de restituer les salaires qu'ils ont eu? Non, puisqu'ils ont fait un travail. Donc, du coup, ça va entrer dans un argent qui est perdu. Donc voilà, Mais sauf que la compagnie aujourd'hui, le promoteur aujourd'hui, le CEO, le fondateur, est décidé, est mobilisé à pouvoir travailler, œuvrer. À, il est actuellement pour parler avec des fonds d'investissement pour pouvoir maximiser les chances de mobiliser des fonds et de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour financer tout le, tout le projet. Donc, voilà. Quel intérêt a celui qui a payé ses tokens en une seule fois et celui qui paye en plusieurs mensualités? Alors, celui qui paie en une seule fois a plus de tokens que celui qui paie en mensualités. Tenez, tenez, par exemple, lorsqu'on prend le pack, je prends le pack de 5 000 5 000 si vous décidez de le payer en 25 mensualités, vous aurez environ 5 millions mille tokens. Or, si vous le payez en une seule mensualité, en, en 20 si vous Alors, donc, je parlais du token de 5 000 Si vous le payez en 25 marchalités, vous avez 5 76 000 tokens. Si vous le payez en 20 marchalités, vous avez 5 99 000, si 000 tokens. Si vous le payez en 10 marchalités, vous avez 5 123 000 tokens. Et si vous le payez en une seule marchalité, vous avez 5 146 000. Donc, plus... Le nombre de mensualités en lesquelles vous payez vos tokens sont faibles plus les quantités de tokens que vous recevez sont beaucoup plus importantes. Donc, ça va de soi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous sommes là dans la séance des questions et nous sommes déjà presque rendus à la fin de notre webinaire de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Posez toutes les questions, s'il vous plaît, dans le chat. Posez toutes les questions, s'il vous plaît, dans le chat. Donc, cela dépend de vous. Maintenant, après, vous pouvez prendre un package, vous pouvez prendre un package que vous pouvez décider de payer en 20 mensualités, mais vous pouvez faire des paiements anticipés de 2, 3, 4, 5 mensualités. Vous pouvez faire des paiements anticipés, c'est tout à, à votre avantage bien, de faire des paiements anticipés. Et voilà quoi. Donc, plus vite vous payez et vous pouvez souscrire un package, vous payez, vous souscrivez un autre package supérieur, vous payez. Donc, vraiment, c'est suffisamment flexible pour permettre que, à tout le monde de pouvoir se sentir à l'aise dans la contribution dans ce, dans ce projet. Et nous encourageons les uns et les autres qui sont visionnés à, à, à vraiment prendre, à vraiment s'intéresser à ce projet et à prendre des, des parts importantes parce que nous pensons que ceux qui prennent des parts importantes, qui des parts importantes maximisent leur gain. Mais je suis d'accord effectivement que pour cela, il faut avoir les moyens. Et why not Vous pouvez avoir les moyens. Il y a aussi la possibilité de, de, de devenir un partenaire de promotion de ce produit. Et pour cela, il suffit juste de vous rapprocher de nous pour que nous vous expliquions comment est-ce que, est -ce que cela se passe. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que c'est clair pour vous Monsieur Nguesson David, est-ce que c'est clair Monsieur Feseux, euh, Nana, akenat j'espère que c'est clair pour vous ce soir Mercredi prochain, je vous expliquerai les différentes étapes hein, de réalisation de ce projet. Je pense que je, si le temps nous le permet, je vous parlerai aussi de la partie financière, mais si le temps ne nous permet pas, on verra cela au, au webinaire d'après. Oui, monsieur Faisé, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Vous avez levé la main, M. Fuzier. Oui, posez-vous questions. Poser... Je voulais poser la question. Je ne vous entends pas bien, M. Fuzier, s'il vous plaît. Dans... Fizier, je ne voir... Il était possible de voir fructifier cette. Je dis, lorsqu'on était avec le token Olobe, il était possible de faire cette token. Je ne vous entends pas. Oh si vous je ne vous entends oh pas. God. Oui, là, c'est mieux maintenant. Hello. Oui, là, c'est mieux. Allô? Oui, là, c'est mieux maintenant. Vous me suivez? Oh oui, je vous écoute. J'ai dit avec le token au lobby, on avait la possibilité de faire le stocking token de voir ces token fructifié. Maintenant, dans l'intervalle, plus que dans l'intervalle, quel MSC qu'on a déjà acheté ou bien qu'on a déjà obtenu, quelle possibilité on en a est ce genre de staking il y en a déjà genre de on a pendant un an, un an et que ça va prendre Alors, très bien, très bonne question, Monsieur Fusée. Merci pour cette question. Très, très, très bonne question. Alors, en fait, dans ce projet MLC, il n'y a pas, il n'y a pas euh, de, de possibilité telle que c'était dans Olo B de faire le staking, de faire des placements. Non, il n'y a pas cette possibilité ici là. Donc, lorsque vous avez acheté vos tokens, vous les gardez pour le moment. Maintenant, est-ce que la compagnie va développer des mécanismes pour pouvoir fructifier ces tokens? Je ne sais pas. Mais pour le moment, il n'y a, a pas de, de staking, il n'y a pas de possibilité de, de faire fructifier ces tokens-là d'une manière ou d'une autre maintenant. Il est possible que, après un certain nombre de temps, lorsque la mobilisation de fonds sera terminée, qu'il est possible qu'une bourse intermédiaire, une bourse interne, soit ouvert, qui permettrait comme ça aux gens de revendre leur token avant la fin du projet et en revendant, ils vont revendre beaucoup plus cher que ce qu'ils ont acheté. C'est possible que cela arrive, mais ce sera, euh, voilà, ce sera précisé. Mais il n'y a pas pour l'instant de mécanisme de fructification de fonds tel que c'était avec le token OloB Est-ce qu'il y a une autre question vous pouvez lever la main, je vous fais ouvrir votre micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK, alors, puisque c'est clair pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain à 20h. Nous parlerons des différentes étapes de mise en œuvre de ce projet. Nous aurons aussi la possibilité, dans une certaine mesure, de parler de l'aspect financier, comment est-ce que les gains vont se passer et tout, ça vous permettra davantage de comprendre la puissance de ce projet mais euh, sachez que nous allons organiser un dîner d'affaires un dîner pour un dîner auquel à, à ne vont participer qu'un certain, qu certain, euh, euh, certain nombre de personnes parmi vous qui vont recevoir spécialement des biens Ceux-là qui vont recevoir des biais, c'est ceux que nous considérons comme des personnes qui, qui sont euh, engagées dans ce projet, qui ont mis de l'argent dans ce projet depuis le début. Nous allons les rassembler et nous allons avoir une séance de travail ensemble pour pouvoir échanger. Donc, ça va se faire dans les prochains jours. Vous allez recevoir des biens d'invitation euh, et ce sera un petit dîner que nous allons partager ensemble et, on va se voir en face et on va échanger en profondeur sur le projet. On va se parler, on va vous apporter encore davantage de réponses et d'explications sur ce projet. Donc voilà, merci à vous tous pour de votre présence ce soir. Merci beaucoup. À, merci à Sylvain, merci à David. Mag est là, merci. Euh, le Grand Futé, Nana, Julia euh, est là, voilà. Barbara, merci. Notre Marine qui est toujours là. Akenat. Monsieur Fleuze était là voilà et ma collaboratrice Laura Massa. Merci à vous tous d'avoir été là. Bonne soirée et à mercredi. Bonne soirée et à mercredi prochain. Ciao ciao.